Ah voilà, comme euh, j'ai déjà fait les autres années, je voulais faire une autre vidéo pour euh, célébrer un peu les 4 ans d'activité de ma chaîne YouTube, donc c'est parti. Alors, je vais surtout parler de mes projets et puis de mes envies sur ma chaîne et puis en dehors de ma chaîne aussi. Je vais pas représenter mes, mes nouveaux concepts hein, qui ont éclos sur la chaîne euh, cette année. Il y a eu euh, la note dans le potage et puis Musicam Music Musicam Scribere qui me tient vraiment à cœur, je kiffe vraiment faire cette série de vidéos. C'est donc les vidéos où j'explique la théorie musicale en repartant du début, donc vraiment c'est un truc qu'il faut suivre euh, depuis l'épisode 1. Euh, je mets la playlist ici si ça vous intéresse. C'est vraiment à la cool, c'est des vidéos de 3 minutes, donc du coup ça me permet de faire faire des trucs euh, bah, rapidement en fait, je peux les, les préparer en avance et comme ça ça me fait du stock on va dire, et euh, donc c'est bien, c'est un contenu euh, que j'aime produire, qui est facile à produire et qui permet d'alimenter la chaîne avec euh, bah, un concept qui me plaît beaucoup. Bon évidemment Partoche euh, existe encore et j'en suis très content, il y a des épisodes qui vont continuer à venir, là il y en a trois en préparation actuellement, donc euh, voilà. Du coup parlons de Partoche, donc il y a un truc que j'aimerais vous dire, je sais pas si je l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais en tout cas pas là, je vais le faire maintenant. Vous, vous rappelez sûrement de l'épisode spécial sur Le Seigneur des Anneaux qui était en cinq parties, euh, normalement vous vous en rappelez parce qu'il y a tout le temps des gens qui me disent que c'est euh, l'épisode euh, qu'ils préfèrent hein, sur ma chaîne, donc ça, ça fait grave plaisir. Et bah figurez-vous que euh, je vais en refaire d'autres, euh, j'en ai prévu deux déjà, d'ailleurs j'en ai déjà commencé deux. Harry Potter, la saga complète avec les musiques de John Williams et des autres compositeurs de la saga, ça va être bien, je, suis replongé, je me suis replongé dans Harry Potter il y a pas longtemps parce que j'ai découvert les romans. Les romans m'ont donné envie de vraiment de, de, de repartir, de revoir les films et puis de repartir sur une étude de la musique. Et euh, bah ouais, je pense que ça va être super intéressant. Donc ça va être un gros épisode, encore une fois, en plusieurs parties. Je sais pas comment je les découperai, évidemment. Et puis, bah, je pense que ça sortira pour célébrer les 50 000 abonnés de la chaîne. Donc vous avez clairement le temps. On n'est pas encore à 30 000, donc euh, voilà, il faudra attendre plusieurs années. Mais ça va être... Euh, ça va être un beau petit projet à long terme, voilà, la saga complète de Harry Potter en partoche. J'espère que ça vous aille autant que moi parce que moi je suis plutôt assez à fond dessus. Et, parce que j'aime beaucoup les projets à long terme, très long terme même, je vais faire la même chose, mais ça je crois que c'est sûr que je l'avais déjà dit, pour la saga Star Wars. Je vais faire l'analyse complète, non évidemment, mais bon, voilà, je vais, je vais étudier un peu la musique de Star Wars et essayer d'en dégager des trucs cool à dire. C'est de déterminer tous les thèmes qu'il y a dans la saga et les expliquer un petit peu. Enfin voilà, il euh, y aura du boulot sur Star Wars, ça va être encore plus gros je pense que Harry Potter et euh, vu que je veux faire un truc euh, le plus complet possible, je vais attendre la sortie de tous les films Star Wars qui sont en train de popper là euh, chaque année. Euh, je vais pas faire les spin-off, hein, je vais pas faire les spin-off parce que c'est pas John Williams donc on s'en fout, c'est cruel de dire ça mais bon. Donc évidemment ça nous emmène à 2000 je sais pas combien puisque l'épisode 9 il est prévu pour dans... Euh... 4, 5 ans, je sais pas, un truc comme ça. Mais une fois qu'il sortira, la partoche sortira. Euh, enfin, non, parce qu'en fait, à la base, je voulais euh, célébrer les 100 000 abonnés avec cette partoche-là. Parce que c'est quand même un truc, euh, Star Wars, c'est une de mes B.O. préférées. Donc, euh, faut, que ça, faut que ça marque euh, le coup de quelque chose. Donc, euh, les 100 000, je trouve que c'est pas mal. Et euh, c'est drôle, parce que je me projette à mort. Parce que les 100 000 abonnés, ça m'étonnerait que je les atteigne un jour. Donc, euh, c'est un petit peu un, un projet comme ça, flou... Euh, je me dis, voilà, pour les 100 000 abonnés, ça serait bien faire un partage spécial sur Star Wars. Donc on verra, hein, on verra comment ça se passe, quand est-ce que je la sortirai. De toute façon, je la sortirai dans tous les cas, même si on n'approche pas du tout les 100 000. Mais en tout cas, il faudra être patient. Hein. Donc c'est pour ça que ça me fait rire d'annoncer ça maintenant. Il y a d'autres vidéastes qui seraient hyper frileux de, de, de dire « Dans deux semaines, je sors une vidéo, mais je sais pas, en fait... » Non, moi je vous dis, dans 10 ans, il y aura peut-être une vidéo sur Star Wars, euh, voilà. Star Wars, ouais, ça se prononce comme ça, dans le sud du Michigan, ouais. parce que la musique, j'adore ça. Ouais bon, je vais aussi profiter de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui participent financièrement à, euh, à la chaîne, tout simplement, à me euh, permettre d'avoir, euh, d'accumuler un petit, un petit tas d'argent qui me permet d'acheter des choses pour la chaîne et pour mes musiques à venir, enfin pour mon projet musical, j'en reparle juste après, donc en tout cas, euh, à tous ceux qui ont participé, qui comptent participer ou qui n'ont pas participé, mais qui trouvent euh, que c'est cool, je sais pas, bref, euh, bah, merci, franchement, c'est, enfin, vous êtes géniaux, honnêtement, vous êtes géniaux. Euh, D'ailleurs, à ce propos, ceux qui sont concernés, donc euh, les tipeurs, les fameux tipeurs, ont dû remarquer, mais je le dis quand même, que les contreparties ont changé il y a quelques mois. Euh, bon, avant, euh, c'était des contreparties qui dépendaient de la, de la somme que vous mettez, maintenant, ce, ce, ça me gonfle, donc en fait, j'ai euh, fait une seule contrepartie unique pour tous ceux qui participent à hauteur d'un euro. Tous ceux qui donnent, peu importe le montant, ils ont accès à... Euh, en fait, c'est des contreparties un peu spéciales, un peu mystère, je ne sais pas. Quand je décide d'envoyer des trucs, bah, j'envoie des trucs comme des scripts, des musiques en MP3, des, des vidéos en avance, évidemment, avec le fil d'actualité, ça, ça peut arriver. Donc voilà, c'est un, euh, un peu le suspense. Parce que j'estime que si vous participez, c'est pas pour avoir des contreparties, en fait. Mais c'est toujours tout cool d'en avoir, donc je trouve que l'idée le... voilà, est bien. Dites-moi d'ailleurs ça... Enfin, je sais pas, vous trouvez ça cool ou pas Moi, je trouve ça cool. Merci beaucoup au type Beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors oui, parlons des projets. Les projets que j'ai, sont pas uniquement sur YouTube, sur, sur ma chaîne. C'est aussi des projets de composition. Je l'avais déjà dit il y a un bout de temps maintenant. Je suis euh, à la recherche de, de projets auxquels participer, donc des projets audiovisuels, comme des jeux vidéo, des films, des courts-métrages, des, des, des webséries, des choses comme ça, pour euh, bah, scorer la musique, pour composer des musiques qui collent vraiment à l'univers du projet. Euh, j'ai déjà participé à 2-3 petites choses et c'était vraiment sympa, et je recherche d'autres choses, donc euh, voilà, des courts-métrages, de science-fiction, je sais pas, enfin, si vous avez un projet comme ça, qui, euh, bah, qui est semi-pro, amateur ou n'importe quoi, contactez-moi. J'ai un site internet où vous pouvez bah, déjà voir un petit peu le projet et voir les compos que j'ai déjà fait, et puis euh, vous pourrez me contacter dessus, ça s'appelle clémentbarouin.com c'est plutôt assez stylé d'avoir un site internet à son nom, putain. Ça me ferait plaisir de participer à d'autres projets donc vraiment n'hésitez pas, euh, je suis à la recherche de, de ça évidemment puisque mon objectif c'est d'avoir euh, cette activité professionnelle là en plus de mon activité actuelle. Bon donc j'ai remercié euh, les gens de Tipeee mais je remercie aussi tous ceux qui regardent cette vidéo actuellement et ceux qui ne la verront pas mais c'est pas grave du coup ils n'auront pas le remerciement mais c'est pas grave ceux qui regardent mes vidéos en général euh, ça me fait super plaisir, ce qui me fait le plus plaisir en fait c'est les commentaires que vous laissez sous les vidéos. J'adore avoir vos avis vos retours, euh, souvent ça me permet d'améliorer de, de, bah, des choses en fait, des trucs auxquels j'ai pas forcément pensé. Bon, voilà. Donc, euh, si vous regardez mais que vous ne commentez pas, sachez que bah, ça, je trouve ça triste parce que moi j'attends vos commentaires et pensez pas que je les lirai jamais. Je les lis tous donc, enfin euh, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, même si le truc c'est de la merde. Moi je veux le savoir, je veux le savoir si je fais de la merde. Et voilà. Donc, euh, sincèrement, merci à tous d'être ici. Euh, merci de regarder mes vidéos et de les trouver cool. Euh... J'ai plus rien à dire, je pense que je vais m'arrêter là, et je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous, ciao Et surtout, j'ai été invité à Vulgarisator cette année, donc je vais faire une conférence à l'ENS de Lyon le 26 novembre. J'ai choisi comme sujet les variations thématiques dans la musique de film, toutes les manières de faire varier un thème pour coller à telle ou telle ambiance. Donc si vous êtes dans le coin et que ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à prendre les billets, tous les liens sont dans la description, j'espère vous voir nombreux, je vous fais plein de gros bisous.